Vous êtes en ville, vous prenez tous les jours les transports bondés pour aller au travail. Votre bureau donne sur un mur mitoyen ou sur le RER. Venez découvrir la vie palpitante à preuilly sur claise Vous trouverez ici, dans cet espace de coworking, un bureau, Internet et puis surtout, une machine à café. Je pourrais vous donner plein d'arguments pour venir ici. Mais au final, il n'en restera qu'un.